Souvent on a fait toutes les stations là, ouais. on va explorer. On va tout faire visiter, ouais, on essayer tout connaître déjà un oui, peu. Oui oui oui oui. Ah ben c'est le fun que vous soyez venu. Oui. oui, oui. Est-ce que vous habitez Rosemont? site internet parce parce qui va en de la démarche. Donc vous pouvez suivre la démarche, vous pouvez venir participer aux activités, si vous voulez, de l'université pour Saint-Marc. c'était pour accueillir les citoyens du quartier et leur proposer une vision créative de comment ils voient l'Église. C'est très important, parce que je voulais que les gens sachent l'origine de cet instrument-là, son âge, ses capacités, sa rareté, parce qu'il est rare, il n'y en a rien qu'un, au classique allemand, il n'y en a rien qu'un, c'est lui. Alors je voulais que les gens voient un peu de quoi il retourne et puis comment ça fonctionne. Ça, ça les jeux, euh, bon, les, les timbres, euh, les combinaisons, vrai, les généraux, enfin, toutes les parties techniques de l'instrument. Parce que on en parle, on le touche, on sait comment il fonctionne. C'est un instrument merveilleux. Oui. Alors, on tu en fais pas? Ah oui, ça, tu vas à genoux, mais vraiment, vraiment. Là, tu peux te mettre aussi? Oh. J'avais une idée, je l'ai proposée. L'idée, c'était de dire qu'on allait occuper cet espace-là, on allait euh, jardiner. Et une fois qu'on fait ce geste de mettre les mains à quelque chose, la notion de l'appropriation apparaît. Puis s'agenouiller pour car émerger des idées au lieu de s'agenouiller C'est comme un changement du rituel. C'est très philosophique. philosophique. J'aime bien. Cette intention de, de, de changer, je pense qu'un bulbe était l'élément juste pour faire ça. C'est coin T4, On a des ateliers de 5 à 7 à jours, c'est prochain. Excellent. Il y a plein de monde qui visite. Tout le monde est étonné de, du lieu, de l'espace, de l'envergure. C'est extraordinaire. Alors ici, on va accueillir les gens et on va les inviter à prendre un moment. Observer aussi sa marque d'en haut donc euh, prendre un peu du recul aussi par rapport au lieu. Parfois quand on arrive à un endroit, il bah, y a des choses qui nous frappent et des idées qui émergent. Quand une idée arrive, les personnes vont pouvoir prendre une petite graine. À l'image des idées finalement, on peut lancer une idée, c'est possible qu'elle germe, c'est possible qu'elle ne germe pas. Mais plus on en lance, plus on a de chances de voir des belles choses pousser ici. Que ce, ce soit un lieu euh, communautaire. Donc, euh, vraiment pour euh, le, le développement du quartier. Et que, en fait aussi on puisse préserver euh, ce patrimoine religieux-là, qui je pense il a été important et l'est encore dans, dans ce quartier-ci. Si on prenait une photo maintenant, une photo il y a 10 ans, je souhaiterais que le C'est déjà beau, mais ça manque de joie. Il y a de la joie à l'intérieur avec les vitraux, mais il n'y a pas de joie à l'extérieur. <rire> Je suis toute intimidée parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et puis il y aura plein d'effets, il y aura plein de retombées positives pour beaucoup de gens, beaucoup de familles, pour la ville, pour le quartier, Rosemont et au Ceci. Et la maquette 3D, toute petite, de ce, cet immense lieu qui est appelé à, à devenir un lieu d'accueil pour les citoyens du XXIe siècle. Et aujourd'hui, les gens visitent le gymnase. Alors on a installé la petite imprimante 3D et une démonstration de art flow qui permet d'arroser, quand vous n'êtes pas là, un mur vert. Ici, on est au cap internet Comme vous pouvez voir, il y a des gens qui sont en train d'écouter une petite vidéo. Et puis, notre rôle ami, à nous, c'est de faire du folie populaire. Imaginons l'église Saint-Marc qui est le père On lui demande de nous donner des commentaires qu'est-ce qu'il voit Quand les gens ont terminé leur parcours, ou même en milieu de parcours, ils arrêtent ici et on fait un ancrage ici. Voilà